C'est parti. Bonsoir, compagnons. Lecture numéro 4, suite de la lecture numéro 3. Donc, euh... Les lectures radar en direct. Oui, lecture radar en direct. Et euh, sur le thème de... Stratégie sanitaire et théorie complotiste. Oui, l'instrumentalisation de politique de la thématique virologique. Donc, tu, tu, tu, tu, tu prends le texte oui, oui. Au début du mois de mai, la cour de la 8e circonscription a rendu une décision verbale à cinq voix contre 4 selon laquelle elle ne réexaminerait ré ré pas l'affaire. Les Américains sont maintenant dans une situation où la FDA autorise la commercialisation des médicaments à prendre en cas d'attaque bactériologique, chimique ou radiologique, sans que leur efficacité ait été testée sur l'homme. En vertu des lois fédérales et de celles des États, ces derniers sont susceptibles d'arrêter, de mettre en examen et d'emprisonner des personnes qui refuseraient de prendre des traitements spécifiques à la suite d'une attaque bactériologique Chimique ou radiologique. Et une cour d'appel a décidé qu'il est parfaitement légal qu'un individu prenne des médicaments de force alors qu'il se trouve sous la garde d'une institution gouvernementale. Le contexte, euh, piqûre de rappel, ah ah ah, euh, c'est les États-Unis. Hein, et euh, bah, l'actualité de maintenant, euh, le Canada sert de. De laboratoire euh, et une, une situ, une péto et une tempo. Fin de parenthèse. D'autres développements inquiétants qui portent la marque de l'agenda côté ténèbres, entre guillemets, de l'Empire, ont été rapportés par Kélia Ramares, une journaliste d'investigation et productrice radio en ce qui concerne les affaires publiques. Elle nous a ici donné la permission de reproduire l'article suivant, qui est paru sur le site internet de l'Institut for Research of Globalization, (mondialisation) entre parenthèses, de Michel Chosudowski, bien connu. Vous trouverez le site de Kelia Ramarez, donc wrise euh, euh, 4 newsnet à l'heure où Bush brandit la menace nucléaire à propos de l'Irak, les États-Unis intensifient leurs recherches en matière de guerre bactériologique. Extrait par Kélia Ramarez. 15 janvier 2003, au moment où j'établissais la connexion avec mon compte AOL, en ce matin du 11 décembre, j'y ai été accueilli par quelqu'un qui portait un masque à gaz et le titre « « You gaz us, well, nuque you. »« Si tu, nous gaz, on te nucléarise. » Aussi douteux que cela, que cela put être, le titre du « West County Times » était encore pire. Gu guillemets, preemptive strikes a possibility. » Éventuelle d'une attaque préventive. Traduction. Le titre de une, du San Francisco Chronicle, était même encore moins subtile. Bush Doctrine, it first. La doctrine de Bush flinguait le premier. Et pendant que Bush menace l'Irak, les États-Unis sont, quant à eux, en train d'accélérer les recherches en matière, en matière de guerre bactériologique. Le gouvernement projette de monter le nombre de laboratoires de Biohazard Safety level. BSL, traduction, niveau de sécurité bactériologique. 3 et 4 aux États-Unis. Les laboratoires de niveau 3 manipulent entre bien d'autres choses des souches vivantes d'anthrax, de botulisme et de peste bubonique. Les laboratoires de niveau 4 mettent des recherches sur toute une série d'organismes encore plus mortels tels que celui de la variole. Et du virus Ebola. Selon Steve Erickson, le directeur de Citizens Education Project, donc euh, son site est indiqué, citizensprojecttoutattaché.org, de Salt Lake City dans l'Utah, guillemets, cet accroissement du nombre des laboratoires relevant du département de la Défense et d'autres départements du gouvernement était déjà en préparation depuis un certain nombre d'années et date sans doute à peu près de 1993. Il est en tout cas certain que l'intensité et la vitesse de telles évolutions se sont fortement accrues depuis le 11 septembre 2001. Le dernier total que nous avons est d'environ 14 nouveaux laboratoires entre parenthèses ayant été proposés sur divers emplacements par un ensemble de quatre départements relevant directement du cabinet gouvernemental américain. Certains indices montrent aujourd'hui que le National Institute of Health, NIH, va faire machine arrière en ce qui concerne les laboratoires de niveau 4 de sécurité bactériologique, mais qu'il va en même temps retrouver des laboratoires de niveau 3 et peut-être même en construire de nouveaux. Le département de l'énergie, DOE, veut construire une installation de niveau 3 au sein de son laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Alors, euh, si euh, le son n'est pas bon, euh, ceux qui sont connectés en direct, ils peuvent euh, le, le signaler. Merci. Le 16 décembre, le DOE a publié l'évaluation définitive d'impact environnemental d'un plan de construction d'un laboratoire de niveau 3 au sein du Lawrence Livermore National Lab, LLNL, avec leur site dans la banlieue de San Francisco. C'est un avis d'impact non significatif que le DOE a publié concernant la construction de cette nouvelle installation. En plus de cela, Lawrence Livermore du LLNL prévoit de devenir partenaire du développement du Western National Center for Biodefense and Emergency Disease maladie. en parenthèse) Une installation de niveau 4 de sécurité bactériologique destinée à l'Université de Californie à Davis. Et les jeunes, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre, hein on est en direct sur Internet. Pourquoi implanter des laboratoires de microbiologie de haute sécurité sur des sites nucléaires tels que Los Alamos et le LLNL On pourrait penser que la réponse toute prête et que dans les laboratoires du nucléaire, il y a déjà des mesures de sécurité pour parer à toute éventualité d'accident ou d'attaque terroriste qui menacerait la communauté. Quand j'ai pourtant posé la question à John Bellardo, le directeur de l'Office of Public Affairs of the US Department of Energy's National Nuclear Security Administration, <rire> putain. Euh, il n'y a pour autant pas vraiment voulu en convenir il a la place de ce euh, il y à la place de ce il a à la place de cela bon, quelle syntaxe et après une longue pause déclaré le fait d'implanter cette installation de niveau 3 de sécurité bactériologique de Lawrence. Livermore National Labor ne pose aucun problème apparent. Toutes les éventuelles conséquences ont été examinées dans l'évaluation d'impact environnemental et on a établi qu'il n'y avait pas lieu de craindre une menace potentielle ou quelques nuisances excessives, que ce soit en ce qui concerne la santé humaine ou l'environnement. Excusez euh, les ongles grades de, du pouce, mais c'est les, les noix. On en est à l'époque des noix, donc euh, les bocs des noix, ça, ça teinte grave. Ce n'est pas de la crasse. Bellardo a également indiqué qu'un contrat avait été passé pour la construction d'un bâtiment préfabriqué destiné à abriter cette nouvelle installation. Les travaux devraient être achevés à la fin de l'été et au début de l'automne ou au début de l'automne 2003. La vraie raison de l'implantation d'un laboratoire de microbiologie de haute sécurité au sein d'une installation de recherche nucléaire, nucléaire pourrait être d'esquiver les protocoles de surveillance. Ah bon Parce que les, les laboratoires nucléaires ne sont pas euh, sous la haute surveillance non, Ben dis donc <rire> Les États-Unis, c'est... Euh, c'est un moulin. C'est même plus un moulin, c'est des courants d'air. Pour ça qu'ils se gèlent en été. Ils ont des chutes de neige. Là, on comprend mieux maintenant. Le professeur Barbara Halsch-Rosenberg, la présidente du groupe de travail sur les armes bactériologiques de la Federation of American Scientists, le site machin, a déclaré que. Quand on mène des recherches sur différents types d'armes au même endroit, cela implique que s'il y a la moindre surveillance ou enquête d'une sorte ou d'une autre pour un type d'arme donné, une telle chose risque d'être dangereuse pour des informations classifiées concernant les autres types d'armes. C'est là une des raisons pour laquelle ce gouvernement se pose fréquemment à toutes sortes de surveillances. Et ceci est également une des raisons pour lesquelles les recherches concernant différents types d'armes, plutôt que de s'entasser toutes aux mêmes endroits, devraient être menées sur des sites distincts. À l'heure où George Bush, W. Bush, oblige les Irakiens à mettre à nu tout ce qui concerne leur programme d'armement, quelles horreurs bactériologiques le gouvernement américain est-il lui-même en train de nous concocter dans le secret de ses laboratoires euh, Sécurité et, ce, et secret ne sont pas des synonymes, hein, euh, commentaire de Mézig. Trois autres développements récents sont dignes d'être également signalés ici. Le 19 juin 2002, MSN, a rapporté que le, les scientifiques se préparaient à une épidémie mondiale de grippe qui pourrait débuter en Chine et provoquer des millions de victimes. Le 19 juin 2002, hein, les, les compagnons. Citant un rapport de la National Academy of Science, MSN a averti qu'on assistait souvent à l'apparition de souches rares et mortelles du virus de la grippe et que celle-ci avait muté d'un point de vue génétique apparemment delle mêmes ce qui les avait rendus encore bien plus mortelles il n'est pas question s'ils se transmettent à l'homme sinon le monde sera confronté à un très très gros problème si l'on en croit MSN qui cite le chercheur Robert J. Webster un PhD, donc un PhD c'est. Euh... Euh... C'est 28. Oui, mais euh... ils ne disent, euh... disent pas. quoi Un ça professeur. Un... un professeur, oui, mais ils disent pas. Donc le, le seul petit. Euh... Explication qu'il y a, entre parenthèses et ou pas les guillemets, le virus mortel change de peau élément d'une épidémie mondiale de grippe qui se prépare en Chine. Fin de guillemets de parenthèse. Donc tiré de MSN Health du 17 juin 2002. Euh, donc, moins d'un mois plus tard, la BBC rapportait que des scientifiques britanniques avaient réellement fabriqué un virus ex nihilo en laboratoire un résultat qui s'apparentait au premier virus synthétique. L'article rapportait également que le chercheur avait utilisé une séquence de gènes propre à la polio pour le fabriquer. Donc il n'est pas X ni Lio. Il euh, eh, faudrait savoir. Hein <rire> Pourquoi En deux jours plus tard seulement, l'agence Reuters rapporta que plus de 900 écoliers chinois avaient été envoyés d'urgence dans plusieurs hôpitaux souffrant de graves effets secondaires dus à une vaccination contre l'encéphalite. On allait pouvoir constater sur le front de la guerre bactériologique des, des développements tantôt pleins d'espoir, tantôt inquiétants. Avec la condam, condamnation officielle du programme de vaccination antivariolique et la survie, survenue du SRAS, toutes deux étaient liées à ce qui apparaissait à l'époque comme le premier signe du déclin de la dynastie Bush, un changement de régime destiné à faciliter la sauvegarde de l'Empire. Il était bien optimiste, ce... ce brave Rupert, martyr de la vérité, hommage. Chapitre 30. L'ordre de bataille. Cette guerre, si elle devait survenir, est destinée à marquer l'émergence officielle des États-Unis en tant qu'empire mondial à part entière. Seul détenteur de la charge et de l'autorité gendarme, du gendarme planétaire. Il s'agirait là du point culminant d'un plan dont l'élaboration aura demandé dix années, voire même plus, oh sûrement... Plus que cela, ourdi par ceux qui pensent que les états unis doivent saisir n'importe quelle opportunité de domination planétaire, au risque de devenir ces impérialistes américains, entre guillemets, que nos ennemis nous ont toujours accusés d'être. Euh, impérialiste, pour, pour mémoire, n'est pas étymologiquement connoté négatif neutre. On peut être impérialiste du bien. Euh, fin, de, fin de commentaire. Une fois que l'on a compris cela, d'autres mystères se résolvent de même. Par exemple, pourquoi l'administration ne semble-t-elle pas se préoccuper le moins du monde d'une stratégie de retrait? Une fois que Saddam aura été renversée, parce que nous n'avons pas l'intention de partir. Réponse. J. Bookman, Atlanta Journal Constitution du 29 septembre 2002. Donc c'était extrait d'un article. Un mois après les attaques du World Trade Center, j'ai indiqué à mes lecteurs, et je me suis exprimé dans ce sens au cours des diverses interviews radio que dont j'ai été l'objet aux états unis que la guerre qui avait commencé ce jour-là, une guerre dont Dick Cheney nous disait qu'elle ne se terminerait pas de notre vivant et encore moins du sien serait une suite de campagnes successives destinées à contrôler les dernières réserves de pétrole et de gaz disponibles sur la planète. Il s'agit là d'une affirmation qui a reçu plus que sa part de confirmation. Il vous suffit d'un coup d'œil pour voir toute l'histoire. Examinez simplement une carte du monde où apparaissent les réserves les plus importantes de gaz et de pétrole. Jetez ensuite un oeil aux endroits où l'armée américaine a été la plus active depuis le 11 septembre. Avec tous ces éléments placés face à vous, tâchez de vous rappeler les divers prétextes avancés par le gouvernement américain pour les guerres successives qu'il a menées ou amorcées au cours de cette même période. Un exercice propre à susciter un certain nombre d'émotions vous ne trouvez pas Quelle heure bon 45. 45. Encore 10 minutes. Parce que là, euh, je vois qu'on sort du, du champ de, de, de la problématique bactériologique pour entrer fait dans, dans celle de, de, de l'énergétique, de dont, dont, dont euh, est la thématique principale, puisque c'est le sous-titre de son ouvrage, euh, à ce brave martyr Michael C. Rupert dont je vous rappelle qu'il était capitaine du FBI dans la branche euh stupéfiant à Los Angeles lanceur d'alerte euh, amoureuse de, de l'officine du FBI qui n'hésitait pas à, à faire le coup de gueule face à ses adversaires pour euh, bon, je suis en attente de recevoir la suite de la, de la première brochure qui, qui, a, qui a été ma la première lecture sur la thématique, la thématique virale. Et euh, donc pour bon, jeudi prochain, ça devrait être bon. Jeudi prochain, on fera l'émission radar euh, normale. On fera l'émission radar normal. Et, et c'est je jeudi. Sera dans 15 jours. Oui. Dans 14, pardon. Et, et, et de nouveau dans un, un endroit euh, euh, intérieur où les conditions seront, seront meilleures pour, euh, pour la diffusion. Euh, merci de nous faire de retour pour euh, les critiques euh, pour avancer le public. Et dire d'autres euh, si tu veux un commentaire ou, de, ou, de, ou de, de, de, de, quelque chose qui est apparu sur, euh, sur le site de radar des euh, remarques non il n'y a rien euh, donc, euh, donc tu poursuis les, les missions dans 15 jours oui dans 15 jours donc euh, on peut l'abréger plus euh, parce que j'aimerais ai, éviter de perdre des, trop de commentaires sur un sujet hautement scientifique n'ayant pas la, la compétence. Je n'ai que, le, que lecture euh, euh, vulgarisatrice, euh, enfin une réflexion pardon, vulgarisatrice sur tout le champ politique qui inclut, euh, comme beaucoup de gens, même des, des anards euh, patenté, avec l'expérience ils, ils ont dit que tous les champs sociaux sont inclus dans le politique, tous, sans exception donc le, le, le, le, le mot fédérateur sur lequel on peut développer toutes les problématiques sociales scientifiques, euh, historiques culturelles toutes tout, tout, ces politiques hein politiques je vous rappelle le sens étymologique de, du, du mot euh, politique, ce sont les affaires de la cité. Alors bien sûr, si vous êtes ermite euh, ou, ou, euh, ou, ou euh, antisocial, mais à partir du moment où vous êtes citoyen, que vous payez vos impôts directement, directement, ou, euh, ou euh, comment, virtuellement, vous êtes in, impacté et... Euh, comment, comment vous dire euh, comme disent les, les punks, no one is innocent. Et vous êtes participants, collaborateurs des affaires de la cité. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Là, il faut monter au créneau, chacun avec ses analyses dûment euh, sous-pesées, objectivement, lui, en ayant fait ses recherches et ses, euh, comment on veut dire, ses analyses pour le peuple euh, préfet du temps. Euh, et influencer et, et vêtement le, les autres citoyens. Voilà mon point de vue en tant qu'anarchiste et, et bonne recherche. Et aux, aux armes citoyens, peu importe vos armes, car il y a le feu dans la, dans la cité, il y a le feu dans la démocratie. Merci. À d'autres 15 jours.